Bonjour tout le monde, c'est Madi, j'espère que vous allez bien, à quelques jours des élections. Alors je viens de recevoir par la poste toutes les brochures concernant les candidats, vous voyez, j'ai le droit, voilà, la bouille de chacun, Alors, il y en a certains qu'on ne nommera pas. Il y a certains candidats, je ne savais même pas qu'ils étaient candidats, enfin voilà, illustre inconnu, n'est-ce pas Bon, bah écoutez, j'irai faire mon, mon devoir de citoyenne, hein. voilà, même si je ne vis plus en France... J'ai pas du tout envie que qui vous savez revienne pour cinq ans, n'est-ce pas? Donc je vais faire blocage, comme tout le monde, j'espère. Hein, voilà, j'espère vraiment que chacun fera la même chose. Même si je ne suis pas de politique, même si j'aime pas les politiciens. Pour l'instant, on n'a pas d'autre moyen que de dégager celui que vous connaissez, à part aller voter. Voilà. Donc, en attendant le grand chambardement, le grand bouleversement qui devrait nous redonner un peu plus de souveraineté à nous, le peuple, eh bien, on est obligé d'en passer par là, puisque euh, l'abstention ne serait pas une solution. Bon, alors, petit discours pour vous amener à la suite. Donc, je ne veux pas faire euh, qui va être élu, parce que, bon, c'est toujours casse-gueule ce genre de tirage. Je pense qu'il y aura quand même deux hommes importants qui seront qualifiés pour le second tour. Et alors, peut-être une femme en troisième place, éventuellement. Bon. Après, je pense vraiment qu'il y aura un homme qui sera euh, élu à la fin. C'est plus mon ressenti. Alors, ce qu'on va regarder, c'est après les élections. Hein Qu'est-ce qui va se passer Que va faire donc euh, la personne nouvellement nommée avec le gouvernement Est-ce qu'il va y avoir des changements positifs qui vont être mis en place Et c'est ça que je voudrais regarder me projeter déjà un peu plus dans le futur y aura-t-il des réactions alors déjà des réactions positives de la part du peuple éventuellement mais surtout surtout des actions positives donc on va regarder ça alors après les élections que va-t-il se passer alors en coupe j'ai l'escalier va la lumière et j'ai le cœur. bon alors a priori a priori il devrait y avoir une satisfaction bien Bon, espérons que ce sera pas comme il y a 5 ans, parce que l'autre aussi, hein, au début, euh, il avait euh, suscité beaucoup d'espoir, et puis on a vu la cata que ça a été. J'avoue que je pensais pas qu'il y aurait pire que, que Flamby. <rire> J'aime bien, ce... bien ce surnom. Vous savez qui c'est Flamby, hein il n'y en a qu'un qu'on a surnommé Flamby. Je pensais vraiment qu'on n'aurait pas pire, comme quoi il faut jamais dire jamais, hein parce que on a eu vraiment bien bien pire. En fait, ça a été de pire en pire depuis les dernières années. Bon, alors, concentrons-nous. Que va-t-il donc arrivé, donc après les élections, a priori les gens seraient satisfaits. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous mettre en place. Hein. On va faire même... Euh, non, on va d'abord faire une rangée puis après on regardera après. Alors ici j'ai euh, la magie, d'accord Là j'ai les hiboux, c'est pas bon. Là j'ai une alliance, ok Ah j'ai une tromperie ici quand même. Et j'ai un homme, un homme âgé. J'ai un homme âgé. D'accord. Il va falloir que je, re, je recouvre un petit peu. Bon. Donc, on va refaire un petit tour. Hein. Mais ici, ce que je vois tout de suite au milieu, c'est qu'il y a des questions d'alliance, déjà, qui vont être faites. C'est-à-dire que le gouvernement, le nouveau, hein, ferait alliance ici. Ici. M'embête, c'est qu'à côté il y a le renard et ça, c'est des personnes malhonnêtes. Bon, ok. Ah, là, il y a les dark, le black man. Celui-là, il n'est pas bon. Là, j'ai les questions de travail. Là, j'ai la fameuse alliance. D'accord, donc alliance pour s'ancrer. Ouais, donc il y aura bien euh, des gens, un nouveau gouvernement. Alors là, par contre, là, par contre, hum, ça me fait penser à des lois ou des communications, mais qui ne sont pas bien, qui sont, qui sont trompeuses. Il faudra faire attention à ce qu'ils vont nous mettre en place. Et là, c'est pareil. C'est des choses euh, un peu comme une tromperie, là, encore avec les hiboux. Il y a des choses... Ça me fait penser à la manipulation, moi, Blackman. Hein. C'est-à-dire que les gens vont se réjouir. Oui, je pense qu'il y aura satisfaction par rapport à la personne qui sera élue. Pourtant, il faudra faire attention parce que il y a quand même des, des, des gens derrière qui sont éventuellement voilà, manipulateurs. Ouais. Bon, on va regarder un peu plus. Ici, il y a bien euh, des alliances qui vont être faites. Hein. Pour centrer, donc éventuellement pour avoir plus de poids. Et là, ce qui m'embête, c'est les communications qui vont être faites. Bon, là, il y a les questions de travail. On va remettre encore une carte sur chacun. Hein. Et le vieil homme, bah, normalement, c'est quelqu'un de positif et de sage. Mais il a l'air d'être assez euh, inexistant, curieusement. Bon. Alors, il y a de l'errance ou de la confusion Bon, le travail, d'accord Ça, ça ressort bien. Bon, il, y a, il va y avoir des questions au niveau du travail qui vont être mises très, très vite en route, ici. Aïe, aïe, aïe. Là, moi, j'ai peur qu'on se fasse avoir. Il va y avoir une communication, ici. Ah, il y a un homme et une femme. Bon, alors, si on reprend un petit peu, il va y avoir tout de suite des choses mises en place au niveau du travail il y aura une alliance au niveau du gouvernement mais on risque d'en faire les frais ça c'est quand on se fait avoir hein. donc il va y avoir à mon avis des gens au gouvernement <coughs> qui vont être choisis et qui ne feront pas l'unanimité puisque ensuite ici je vais voir des lois qui vont certainement être faites alors il y a une femme qui intervient dans ces lois donc une femme importante, mais alors il y a tromperie ou malhonnêteté. Et là, ça normalement c'est la carte de la sagesse, sauf que la sagesse, à mon avis, laissera plus place à la passion. Ça veut dire qu'on risque d'avoir un gouvernement finalement qui risque de d'être un petit peu trop émotionnel et de pas forcément prendre les bonnes décisions ou faire les choses, on va dire, des choses sages, ou des choses nécessaires et intelligentes. On va regarder au niveau du travail. Là, c'est ce que je vois. Hein. Il y aura un homme et une femme. Bon. Alors, on va voir ce, que, ce qui sort au niveau du travail, parce que là, par contre, ça a l'air d'être pas mal. Il y a le travail que l'on remet un peu en route, puis on ira regarder ici. Ouais, alors, il va y avoir des choses au niveau du travail, mais ça va mécontenter la population. On ne peut pas après dire exactement de quoi il s'agit, mais il y aura des lois au niveau du travail et ça va susciter encore une fois la colère du peuple. Ça, c'est sûr. Bon, première information. Ici, j'ai quand même des histoires de confusion ou d'errance. Euh, là, on va regarder. Alors, est-ce que c'est éventuellement... Est -ce est éventuellement les autres, <rire> c'est-à-dire ceux qui ne sont plus ou qui ne seront plus au gouvernement on va regarder qui c'est cela. Ah, ouais, c'est les darks. Il y a une carte qui est tombée. Il y a des darks ici. Euh... Alors, par rapport à des questions d'argent, des questions d'épargne. D'accord. Bon. Donc ça, c'est plutôt pas mal finalement. Parce que ça veut dire que les, les mauvais. Alors, donc je vais, je vais changer un peu ce que j'ai dit avant. Les mauvais, eux, ils vont euh, plutôt avoir des ennuis. Donc il y aura peut-être des questions de jugement, là, je pense. On va regarder. Ouais. Ah, il y a de la manipulation, quand même. Oh, ils sont mauvais, ceux-là. J'ai que des mauvaises cartes, là. Mais ils vont être punis, ceux-là, ou pas Attendez, il faut que je regarde. Ouais, il va y avoir un obscurcissement, une éclipse pour ces gens-là. Bon, ici. Il y en a quand même qui vont dégager. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il y a un reflet. Il y en a quand même qui sont très, très mauvais, manipulateurs, qui vont être, à mon avis, punis. Et là, il y a des questions d'argent. OK. Bon. Donc, il y en a qui devraient vraiment euh, fuite, partir. Alors, ensuite, on va regarder sur les histoires de tromperie, là. Qu'est-ce que c'est que ça Privation. Bon. Alors, moi, j'ai l'impression que le, nouver, le nouveau gouvernement va adopter des mesures très strictes au niveau du travail. Et là, il y a des privations de quelque chose. Alors, de quoi euh, bah, Je ne sais pas. Des changements rapides, voilà, des changements rapides qui vont conduire à des privations. Ouais, et ça c'est vraiment important. Alors est-ce que est-ce que ça va être quoi Ah, ça va être le chemin de croix. Hein. Bon, ils, ils vont être, ils vont devoir faire des choses pas pas sympas, on va dire qui peuvent s'apparenter à des choses malhonnêtes, éventuellement même, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même le renard. Et ça va être un vrai chemin de croix. Alors, pourquoi est-ce que nous, on va se faire avoir dans l'histoire Parce que c'est le cochon qui va être mangé, n'est-ce pas Qui va être transformé en saucisson. Alors, il y a des questions de mécanisme, ou des questions de bureaucratie, ici. Et des changements bureaucratiques, euh, avec des gros ennuis. Ouais, donc, il va y avoir des nouvelles lois. Moi, je préfère vous dire, hein. Mais euh, vraiment des lois assez hardes, hein, voilà. Et qui vont susciter euh, beaucoup de colère et de disputes. Bon, bah dites voir ça va être sympa, hein. Ouais. ouais ils vont devoir, voilà, euh, je sais pas, moi, restreindre les aides, enfin, que sais-je, quoi. Il va y avoir des trucs comme ça, parce que ça passe par les privations. Alors, on va voir un petit peu cet homme-là. Est-ce qu'on peut avoir des choses dans des sûr déplacer un peu la caméra voilà que vous voyez bientôt on va essayer de savoir un petit peu cet homme là ici qui est plus animé par les passions apparemment si on peut avoir un petit peu des informations alors il va mettre en route des choses, effectivement, un peu nouvelles, des espèces de tests ou des choses comme ça, des, ex, des expérimentations, des expériences. Oui, c'est ça. Donc, il va bien mettre en, en route des choses nouvelles. Euh, c'est vraiment ça. Hein, pour essayer de passer, en fait, euh, voilà, d'une transition à une autre, hein, d'une de, de, situation à une autre, de changer. C'est le pont hein, de faire la transition. Vous voyez, vous avez ici la, la, la, la, la girouette. Bon. Donc, c'est bien des changements. Il va bien mettre des changements en place. Moi, j'ai l'impression que ça ne va pas plaire. Hein. Alors, le magicien. Bon, OK. Et le temps. Alors là, on a la question du temps avec un magicien. Alors, je ne sais pas si c'est le même. La, la lune et le retard. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver. Ce fameux magicien ici, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il est retardé. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire Donc, il y a bien un homme qui devra arriver avec une femme au gouvernement, qui vont commencer à mettre des trucs en route. <rire> je ne peux pas vous dire mieux. Hein des changements, mais alors, qui vont pas du tout être bien accueillis. Bon, ça va considérer principalement le domaine du travail. Et là, il y aura la grogne populaire. Il y aura des gens au gouvernement qui ne vont pas plaire à tout le monde. Il y aura des nouvelles lois, mais ça va être vu comme malhonnête, ces lois-là. Tromperie, enfin, un genre de choses. J'ai le j'ai le renard. Et ça va passer par des restrictions ou des privations. Ben oui, je sais, je ne vous annonce pas des bonnes nouvelles. Euh, voilà, donc il y aura vraiment un chemin de croix. Bon, on va regarder si éventuellement, on pourrait sortir de l'Europe. Je ne suis pas sûre, mais avec des cartes comme ça, je ne suis pas sûre. Il n'y a pas tellement, d'ailleurs, de candidats qui veulent sortir de l'Europe. Il quand même éventuellement que je regarde le programme. Hein, je ne peux même pas regarder. Parce que <rire> quels sont les hommes politiques qui ont vraiment euh, tenu leurs promesses Je crois qu'il n'y en a pas un seul. Voilà. Bon, C'est pour ça, sortir de l'Europe, euh, je ne crois pas de trop. Mais enfin, on va quand même regarder. Alors, est-ce que le, nouvel, le nouveau gouvernement pardon, va faire en sorte de sortir de l'Europe Ce qu'il faudrait, hein. Ce qu'il faudrait. Alors, on a on a toujours l'amour quand même, mais vous voyez, il y a, y a le, la montagne. Hein. Donc, il y a un obstacle. Hein. C'est comme si, en fait, éventuellement, il y aura un désir, mais qui ne pourra pas se réaliser. Bon, ça peut être le désir des gens. Hein. Ça peut être le désir des gens, mais qui ne se réalisera pas. Alors on va quand même regarder. Va-t-on sortir de l'Europe Parce que l'Europe, moi, ça fait depuis déjà depuis des mois que je la sens pas. On sait que c'est du n'importe quoi. On a bien vu avec euh, l'Italie, le Portugal, hein, qui sont non pardon, l'Italie, le, l'Espagne, qui sont retrouvés euh, tout seuls, euh, voilà, au début de la crise du Covid. Il euh, y a personne qui les a aidés pour leur envoyer des lits, du matériel, des masques et tout. Euh, ils sont retrouvés euh, avec des gens morts en pagaille, des gens malades en pagaille. Et l'Europe leur a tourné le dos. Et les seuls qui les ont aidés, c'est, ah deviner la Russie. Ouais, oui. Que dire. Donc, l'Europe, c'est du n'importe quoi. Et donc, je ne serais pas étonnée qu'il y, qu y ait des pays qui veulent quitter l'Europe. Alors, on va regarder, justement. Est-ce qu'il y aura une sortie de l'Europe Est-ce que là, il va y avoir un Frexit Alors, ici, il y a une observation. Il y a les darks, hein, qui sont toujours là. Hein. Là, on s'amuse bien. Alors, il y a un mécanisme. Alors, on s'amuse bien, mais ça peut être aussi des réunions. Bon, ce n'est pas forcément les, les fêtes. Les réunions, il y a un mécanisme. Donc, la bureaucratie, en fait. Bon, ça, on peut y voir l'Europe, justement. On peut y voir l'Europe. Mais il y a les darks qui sont là, encore et toujours, et qui, sont, euh, qui nous observent, qui nous surveillent. Bon. Alors, si on considère que l'Europe, c'est ça, hein, les réunions avec les trucs bureaucratiques... Est-ce qu'on va en sortir Ben bah oui, non, j'ai la montagne. Hein. Bof, hein. C'est un obstacle. Pour concrétiser les choses, ça me paraît difficile, moi. Non. Ça va brasser beaucoup de vent, j'ai envie de dire. On peut en parler, évoquer le sujet, mais vous voyez, l'air, c'est pas concret. Hein. Alors, de la magie quand même. Et de la lumière au bout, d'accord ah oui, alors là par contre, on a une femme qui pourrait apporter un espoir à ce niveau-là. Ah ouais, mais. Alors pourquoi j'ai une dualité ici Ah non, ça reste positif quand même. Ça reste positif. Non, non, on va avoir une femme, effectivement. Alors attendez, on va essayer de voir cette femme. Parce qu'elle a l'air d'être bien, elle. Mais alors, je ne suis pas sûre qu'elle soit au gouvernement. Elle est, elle est où? Ah, si, c'est quelqu'un de sage. Ah, attendez, attendez. On va corriger ce que je suis en train de dire. Il y en a une qui va vouloir intervenir ici. Ouais. Mais elle va susciter euh, beaucoup de controverses, cette femme-là. Parce que justement, elle va. En fait, ce n'est pas elle qui est dans la dualité. Non, non. Elle va vouloir se confronter à ces gens-là, à ces darks. Et c'est là où ça va mal se passer. Si, si, il y, y a une femme qui va vouloir intervenir hein, dans cette histoire. Hein. Ouais. Quelqu'un qui est plutôt bien. Indépendant. Enfin, qui voudrait l'indépendance, justement, de la France. Ouais, mais elle va avoir du mal. Hein. Elle va avoir beaucoup, beaucoup de mal. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. C mais c'est une femme qui intervient ici. Et c'est pas Ursula, hein. rien à voir. Hein. Non. Rien à voir. Il y a bien quelqu'un. Alors, en fait, <coughs> par rapport à ce que je suis en train de vous dire, finalement, je vais devoir un petit peu réinterpréter par rapport à cette femme que je sors. C'est qu'il y a l'Europe ici, mais il y a un blocage, hein. il y a un obstacle par rapport à l'Europe. Il y a les darks qui sont toujours à la manœuvre. On est sous observation. Et c'est vrai que pour sortir de l'Europe, vous voyez, c'est du vent. Bon. Pas facile par contre, c'est vrai qu'il ya quand même une femme qui va vouloir en sortir, c'est vrai, mais elle va être confrontée à forte partie. Donc, pour l'instant, je la vois pas avoir gain de cause. Donc, on peut demander quand même si, dans un futur, on va dire éloigné, est-ce qu'on va quand même réussir à quitter l'Europe Il y a bien une clé, hein. donc il y aura une solution qui sera trouvée, oui. Alors, il y aura un grand changement ici. Voilà, il arrive. De toute façon, ils vont s'apercevoir que l'Europe, ça ne sert à rien, que ça brasse du vent et qu'il faudra en sortir. Alors là, on aura un homme justement par la suite. Et Vous voyez, vous voyez c'est quand même toujours un homme mystérieux. Ce n'est pas celui qui va être élu, à mon avis. Ce sera quand même encore quelqu'un d'autre. Un homme mystère. Donc, lui, il va justement vouloir euh, faire les choses à sa façon. Alors, lui, il aura aussi affaire à forte, à forte partie. Ici, on aura tout le clan qui va être contre lui. Mais il tiendra bon. Ouais. Ici, à mon avis, c'est cet homme-là. Ce sera lui... Avec le feu, donc la passion, l'embrasement, euh, euh, éventuellement même euh, l'enthousiasme, c'est lui qui nous sortira du, du problème. Et il y aura un renouveau euh, qui sera beaucoup, beaucoup mieux. Mais vous voyez, ça passera vraiment par des, des confrontations. Mais c'est curieux, moi, j'ai pas l'impression que ce sera celui qui sera élu, curieusement. Parce que c'est un homme mystère. Ce n'est pas par rapport aux élections. C'est qui cet homme-là Est-ce qu'on peut avoir une petite idée quand même, même s'il faut pas tout dévoiler Ouais non, vous voyez, il est papillon, hein, donc il n'est pas là encore. Hein, il est encore dans son cocon. C'est quelqu'un qui va arriver plus tard. Voilà, et lui, c'est le trèfle à quatre feuilles. Donc lui, il est très, très positif. Très, très positif. Mais je ne sais pas qui c'est. Vous ne pouvez pas me donner une petite idée, non C'est le cavalier. <rire> c'est pas Zoro, hein, non, non. Mais c'est un cavalier. Je sais pas. Mais il y en a un autre qui arrivera, à mon avis, et c'est lui qui euh, nous tirera d'affaires euh, dans une situation qui sera difficile. Voilà, mais je ne crois pas que ce sera celui qui sera élu. Bon, donc voilà ce que je peux vous dire. Donc, euh, un nouveau gouvernement qui va avoir fort à faire et qui va être confronté, à mon avis, à pas mal d'ennuis et de soucis. Bon, bah, on refera le point un peu plus tard. On va déjà voir ce qui sort des urnes. Et puis, eh bien, encore une fois, hein, aux urnes citoyens. Allez, courage à tout le monde et à bientôt. Au revoir.